Bonjour tout le monde, c'est Cookie, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Itsu. Alors voilà, déjà, si j'ai une voix pourrave c'est que, en fait, je viens de me lever, tout simplement, et je me suis dit, bon, il faut que je refasse cette vidéo, parce que je l'avais déjà faite. Euh, J'étais sur le point de le l'upload quand je me suis dit que, non, il y avait des petits problèmes, du coup, je vous la refais. Bon, oui, je sais, ça fait, genre, euh, je vous ai dit... On se retrouve dans quelques jours, euh, très très très vite, alors restez connectés, mais je me suis littéralement foiré, et du coup, <rire> eh ben, je vous la fais que maintenant, j'en suis désolé. Alors déjà, bonne rentrée à tous, ouais, parce que c'est la rentrée, même pour moi. <rire> non, sérieusement, bonne rentrée, voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Euh, bah vous annoncez aussi que vous êtes bah, plus de 500 abonnés Genre, waouh wow <rire> A purée, c'était vraiment... Déjà, quand j'ai passé le cap des 200 abonnés, c'était euh, un rôle cœur pour bon, moi, j'étais vachement ému, je pensais jamais arriver euh, à, à ce point-là, et là, les 500, c'est juste bah, énorme, quoi. Donc, je vous remercie, je vous remercie, vous, je vous remercie euh, Kajora, je vous remercie Vincent, alias Saranok. Je sais pas si on dit que c'est l'inverse. Bref voilà, je remercie aussi Evolvo, Kilua, Komaro, etc. Bah enfin bref tous les potos, euh, les tous les poteaux de youtubeurs et euh, streamers avec qui euh, bah, j'ai fait ce parcours euh, durant toute cette année, parce que ça va bientôt faire un an d'ailleurs. Donc voilà, merci à vous tous, merci à vous aussi, donc qui êtes le moteur principal quand même de cette chaîne en fait. Car comme vous le disons, sûrement tous les youtubeurs, c'est pas un youtubeur qui en soi va faire euh, fonctionner la chaîne, c'est sa communauté qui le suit. Merci de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, bon là je, je sais, j'ai pas l'air heureux ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que je viens de me lever, donc je suis un peu crevé, et j'ai une voix strictement merdique, du coup voilà. Excusez-moi, je m'en excuse, voilà, il faut pas dire de gros mots, donc je vais reprendre, j'ai une voix. Enfin bref, voilà. Alors, euh, déjà durant toute cette année, vous avez pu remarquer que sur cette chaîne YouTube, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Genre c'était une vidéo tous les 2-3 mois des fois. Ou des fois une vidéo tous les mois, ou des fois c'était une vidéo, deux vidéos comme ça en ben euh, Sachez que je m'en excuse. Euh, le problème c'est que cette année, c'est vraiment la première fois où j'ai eu euh, où j'ai eu vraiment plein de merde, en fait. C'est assez. ça a été assez perturbant pour moi, que ce soit au niveau euh, psychique ou au niveau, au niveau mental, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment, bah, la merde, quoi. Du coup, j'ai pas pu sortir euh, énormément d'idées pour vous. J'ai pas assuré en répondant à certains commentaires, etc. Bon, alors, après, j'ai essayé. Par exemple, j'ai joué avec certains abonnés qui me l'avaient demandé. Bon, pas avec tous, parce que, bon, voilà, j'étais un peu patraque, euh, etc. Donc, Et du coup, voilà. Donc, je m'excuse, du coup, de ne pas pouvoir euh, avoir... De, enfin, plutôt, de ne pas avoir fourni le contenu afin de vous satisfaire. Voilà, donc, euh, du coup, j'en suis vraiment désolé. Bon, alors, en ce qui concerne ce que vous voulez que je fasse pour vous, est-ce que vous voulez que moi... Est-ce que je veux que moi je... Ah bon, en ce qui concerne ce que vous voulez que je fasse pour vous, et que ce que je veux faire pour vous. Alors, il y a deux trucs, c'est qu'on m'a proposé, par exemple, des vidéos du god Masios, ou de la Ratian, ou encore du Fatalisme. Bon, pour le coup, pour le Fatalisme, je, je conseille plutôt d'aller voir les vidéos euh, qu'a fait euh, Tigrex Noir sur les Fatalis. Il illustre ça de manière super bien, c'est... Euh, il... Euh, comment dire il... Parle entre autres de... Dans m'a ancienne je savais comment le dire, hein, mais là je viens de me réveiller, je, je, je suis pas au clair. d'une certaine manière, avec les mythes euh, des monstres... Putain, ça fait un peu bizarre. Deux secondes. Bon, euh, je sais plus, mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est que à travers les mythes et les légendes qui, euh, euh, qui sont au Japon, ou par exemple, tout ce qui est eurasien, ils réinterprètent en fait les monstres. Ils disent entre autres d'où ils viennent. Parce que certains monstres en fait sont euh, une représentation mythologique euh, de d'autres monstres du Japon. Voilà. Je vous conseille plutôt d'aller voir ces vidéos parce qu'elles sont juste excellentes. Donc euh, le lien sera dans la description, il n'y aura aucun souci. Euh, donc voilà, euh, moi ça ne me dérange pas du tout. Je vous me proposez des monstres, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, je les ferai. <rire> le seul truc c'est que moi il y a deux choses, qui... deux projets qui me tiennent à cœur que je veux vous faire aussi. Euh donc deux, deux, gros, deux gros projets il y aura un projet qui va sortir là très bientôt début septembre et un autre projet qui sortira pas avant décembre Et je pense pas que la décembre il sortira parce que j'aurai des examens et tout donc du coup euh... du coup voilà en soi, excusez moi euh, en soi, voilà, euh... donc du coup, ce que je pense faire, ça va être un système, euh... lorsque j'arrive aux vacances, je vous ferai environ 2-3 vidéos que je posterai, euh... pourquoi que pendant les vacances, parce que je pense que j'aurai du temps libre pour Youtube que, pour... Que, pendant... que pendant les vacances, bon alors pour cette chaîne, hein. parce qu'il faut savoir aussi que je fais des vidéos sur d'autres chaînes Youtube, par exemple sur la accord TV, des fois j'aide des potes à faire des vidéos, du coup, voilà, vous ne pouvez pas forcément que me retrouver sur cette chaîne YouTube. Donc je mettrai les liens dans la description. Enfin, bah, voilà. Euh... Donc voilà, 2-3 une... vidéos par avance. Euh... Bon, bah maintenant, je vais me faire quand même des petites annonces. Alors, dans l'ancienne vidéo, vous aurez pu le remarquer, il euh... bon, y a eu... Une... Bon, c'est pas un invité, hein <rire> C'est pas une invitée surprise mais euh, bah, j'ai demandé à une amie, donc, qui fait partie de l'association Amis des Mangas, comme j'en ai parlé dans une vidéo, euh, qui a fait la petite hôte de la forme. Alors, il faut savoir que euh, l'association Amis des Mangas est en fait euh, une association de doublage, dont je fais partie. Euh, une association de doublage, en fait, euh, pour les malvoyants. Donc, euh, effectivement, il y a trois équipes, une équipe à l'écrit, une équipe à l'oral, et une équipe euh, d'animation, entre autres. Donc l'équipe écrite va s'occuper en fait de transmettre les mangas ou encore des livres et l'équipe audio va les doubler tout simplement ensuite c'est mis sur un site en ligne donc pour y accéder au plus moins. ensuite l'équipe animation elle elle s'occupe de comment dire de se faire connaître via des conventions ou autres voilà euh, donc, bah, n'hésitez pas à soutenir cette cause, qui est très belle, je trouve. Euh, donc, euh, bah, exemple, en likant la page Facebook, ou en rejoignant euh, le site comme vous voulez. Donc, tout ça sera encore dans la description. Euh, ensuite, j'aimerais faire euh, de la pub pour l'un euh, pour des fans qui m'a proposé de, de parler de sa page Facebook. Genre. Ce que j'ai euh, dit, bah pas de problème. Euh, ça va, c'est 100% Monster Hunter. Donc, alors, dans cette chaîne... Euh, oula, pardon, dans cette page Facebook, bah, il répertorie euh, tous les monstres et les diverses informations sur le jeu. Euh, il parle aussi de goodies et de mangas, etc. C'est assez sympa, je suis allé checker. et Vraiment, c'est tout sympathique. C'est sympathique comme tout. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller liker et de bah, suivre sa page sur Facebook qui est bien sympathique. Voilà, bien écoutez, les chasseurs, c'est tout. 7 minutes 27 pour parler de tout ça. Je suis vraiment désolé. Euh, franchement, sur les deux projets que je vais vous proposer, le premier qui va sortir genre vers début septembre, il me tient énormément à cœur. Bon, je dis début septembre, bon, tant que ne finance pas part. à mon avis, ce sera euh, vers fin septembre, plutôt, début octobre. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. J'apprécie je, je, vraiment ce que je vais vous faire et j'espère que vous allez aimer. Parce que je vais faire ça mais vraiment avec euh, la, la, la, la, la, la, la, la meilleure passion qui soit. D'ailleurs, c'est. Bah, c'est en rapport avec euh, le métier que je veux faire plus tard. Du coup, j'espère que vous allez aimer. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Encore désolé. Bon oui, je sais, je vous ai dit ça. Je vous, je vous ai dit que cette vidéo allait arriver dans les quelques prochains jours. Mais au final, bah, j'ai pris trois semaines. Euh, donc j'en suis encore désolé, je suis désolé aussi par rapport à toute l'année, vous pouvez aussi me retrouver sur la Dune Accord TV comme je le dis tout le temps. Euh, et du coup, voilà. Donc pour la prochaine vidéo, on va jouer un peu soft en attendant les vacances. Euh, je vais faire une vidéo FAQ parce que bon, euh, au niveau qualité de montage et écriture, c'est pas très très compliqué. Donc je préfère faire ça, donc n'hésitez pas à me poser des questions partout, sur Facebook, sur le, le, sur le commentaire de cette vidéo. Et euh, en prochaine vidéo, on fera une FPQ. Voilà, Je vous prendrai un jour de week-end, et ça donnera un temps de passer Donc un jour de week-end, voilà. Voilà, allez, choups tout le monde bon, Alors Je vais voir comment on donne la voix sur l'enregistrement, ça va être fabuleux.